De la crise du Covid, les marchés financiers retiennent leur souffle. Crise ou effondrement Effondrement des prix du pétrole, quelles en seront les conséquences Explosion des déficits publics, quelles en seront les conséquences D'où viendra le coût qui abattra l'euro Éviterons-nous le bank run dans cette vidéo, je partage ma synthèse sur l'organisation patrimoniale la plus pertinente pour faire face au risque de la crise dans laquelle nous sommes déjà. Ne vous inquiétez pas, la réponse à la question crise ou effondrement, nous la connaîtrons bientôt. Mais qu'il s'agisse d'une crise dont on sait déjà qu'elle est énorme et qu'elle sera encore plus énorme dans les mois qui viennent, ou pire encore d'un effondrement, dans tous les cas, ça va tanguer très sérieusement pour les banques, les monnaies, les États et en tout premier lieu pour les gens. On sait par répondre à une question, une question que vous m'avez beaucoup posée ces temps-ci en coaching. Et donc, j'imagine que, que ceux d'entre vous que je n'ai pas eu en coaching se la posent aussi. Cette question est toute simple, elle est la suivante. Qui va poser les déficits nouveaux créés par la crise du Covid Et au fond, au fond c'est la question essentielle. Quand on crée des dépenses nouvelles ou qu'on augmente des déficits, ça dépend de quelle situation budgétaire on part, mais fondamentalement, c'est la même chose on crée des impôts nouveaux, de manière à équilibrer ces dépenses nouvelles. Nous sommes dans une situation où créer des impôts nouveaux est sans doute encore possible, mais on ne peut pas aller bien loin, sachant que dans notre pays, là, euh, les prélèvements fiscaux et sociaux représentent 57% du produit intérieur brut. Peut-être qu'on pourrait passer à 60%. Historiquement, on n'a jamais vu plus que, ça, plus que cela au niveau, euh, au niveau global, global d'un pays. Euh, et on comprend bien que l'importance des déficits qui a été créée par la crise du Covid, qui se mesure d'ores et déjà, ne serait-ce que pour les, les deux mois qui viennent, de, qui viennent de passer, on est à, à peu près 350 milliards d'euros. Euh, la crise du Covid est loin d'être finie. Donc si nous augmentons nos déficits publics, de peut-être 700 milliards ou 1000 milliards, ça dépendra de la durée de la crise du Covid. On voit tout de suite que ce, ce n'est pas une augmentation, la faible augmentation des impôts que l'on peut encore pratiquer, ou des prélèvements de manière générale, qui va être capable de financer de, financer des tels, de telles sommes. Un seul chiffre va, va permettre de mieux comprendre pourquoi, pourquoi je dis ça. Nous avons actuellement un déficit de, de l'État Fran... pardon, une dette de l'État français qui représente à peu près 2500 milliards d'euros. Cette dette, nous sommes incapables de la rembourser, et c'est là depuis longtemps, alors même qu'avant d'atteindre ces niveaux, elle était évidemment plus faible, et qu'en réalité, elle n'a pas, pas cessé d'augmenter. Donc ça veut dire qu'avec un endettement qui était plus faible qu'aujourd'hui, nous avons été incapables de le rembourser, et qu'au contraire, nous avons continué à creuser cet endettement. Alors, bien évidemment, euh, si cet endettement qui se mesure aujourd'hui par un chiffre de 2500 euh, se mesure demain, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, à la fin de l'année, par un chiffre qui ferait euh, 3000, 3002 3500, on parle à milliard d'euros évidemment, on ne voit vraiment pas en quoi le fait d'augmenter des impôts euh, dans la mesure où on a pu les augmenter jusqu'à présent, c'est-à-dire de manière désagréable pour les citoyens, mais tout à fait euh, en, dessous, en, en dessous de ce que nécessiterait le remboursement de la dette, euh, permettrait de résoudre euh, l'aggravation de ce problème. Et depuis, depuis, plusieurs, depuis plusieurs années, euh, grosso modo depuis 2011, 2012, peut-être même dès 2008 ou 2009, je, je ne suis plus certain de la date de départ de ce que je vais vous dire, depuis plusieurs années, comme on ne peut pas augmenter suffisamment les impôts, et que c'est ce qui se passe d'ailleurs avec les autres pays européens, même si... Alors quand on ne peut pas augmenter les, les, les impôts pour euh, réduire euh, la dette, pour euh, réduire les déficits, euh, qu'est-ce qu'on fait C'est ce que nous faisons dans l'Union européenne depuis au minimum depuis 2012, euh, Eh bien on fait tourner la planche à billets. Alors ce qui se passe, euh, ce n'est pas directement la Banque centrale qui finance les États, euh, en, en, en particulier les États les plus endettés, euh, du point de vue de la forme, ce sont toujours les banques commerciales qui financent les États, mais dès qu'elles ont financé les États, c'est-à-dire qu'en échange de l'argent qu'elles donnent aux États, donc qu'elles fabriquent pour le donner aux États, elles ont une créance sur ces États. Cette créance s'appelle une, une, une, une, une obligation, une obligation d'État. Euh, eh bien, ces, ces obligations d'État, elles s'empressent de les porter à la Banque centrale, euh, qui, elle, les refinances, c'est-à-dire que la banque centrale met des obligations à l'actif de son bilan, et elle crée de la monnaie qu'elle donne aux banques pour leur permettre de continuer à avoir l'argent nécessaire pour continuer à faire des prêts. Donc ça veut dire que de facto, depuis déjà pas mal d'années dans l'Union européenne, euh, les pays comme la France... Et puis, euh, c'est aussi le cas, grosso modo, pour tous les pays de l'Union européenne. Hein. Je parle de la France, puisque c'est le nôtre, et, et euh, c'est le cas qui nous intéresse, en particulier aujourd'hui. Mais depuis des années, euh, dans l'Union européenne, euh, c'est bien la Banque centrale de, de l'Union européenne, la BCE, euh, qui euh, finance les dettes. Donc vous voyez tout de suite la conclusion à laquelle j'arrive c'est que quand on alourdit massivement les dettes comme on est en train de le faire à cause de la crise du Covid, eh bien, on ne va pas euh, passer de ce mode de financement qui est très problématique à un mode qui serait vertueux puisque d'ores et déjà on n'est pas capable d'avoir un mode vertueux pour rembourser les dettes, on va continuer à faire financer la dette par la banque centrale dans des proportions encore plus grandes. Alors, le, le problème de ce, mode de, fi, de ce mode de financement de la dette qui consiste donc à, à créer de la monnaie avec la, la planche à billets finalement euh, en tout cas avec une forme de planche à billets de planche à billets, euh, billets euh, déguisée, euh, tant que ce n'est pas la banque centrale qui finance directement euh, les états ou les entreprises on est face à la planche à, la planche à billets déguisée euh, aussi longtemps qu'entre la banque centrale et les bénéficiaires finaux de la monnaie qu'elle crée, il y a des banques. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est en train de se produire à force de créer de la fausse monnaie, j'en ai déjà parlé souvent, c'est la dépréciation de fait de, de l'euro, euh, dépréciation que l'on mesure notamment par l'augmentation la, de l'or par rapport à l'euro, augmentation qui est plus forte que celle de l'or, par exemple, par rapport au dollar ou par rapport à d'autres monnaies. Donc, ça veut bien dire que, de facto, l'euro est en train de se déprécier par rapport aux autres monnaies. Et d'ailleurs, sur, sur le marché des échanges, on voit bien que, depuis des mois et des mois, petit à petit, l'euro ne cesse de baisser quasiment tous les jours. L'euro perd des petits pouillèmes de points par rapport au dollar, par rapport même à l'sterling par rapport au franc suisse, par rapport, -suis, par rapport à, à, à, à toutes les monnaies euh, considérées comme solides. L'euro petit à petit se désagrège. La suivante dans ce, dans ce processus de, de destruction de la monnaie, euh, c'est ce qu'on appelle la fuite de la monnaie. Tout simplement, c'est lorsque les agents économiques, c'est-à-dire les particuliers, les, les entreprises, ne veulent plus de cette monnaie. Alors, dans un premier temps, comme c'est la monnaie de, de, de l'État de, de ou de l'ensemble d'États dans lequel il se trouve, ils n'ont pas d'autre solution que de la prendre, mais dès qu'ils ont, qu ont cette monnaie en poche, ils s'empressent de s'en débarrasser, c'est-à-dire de, de l'échanger contre des biens tangibles. C'est-à-dire avec, euh, avec cet argent, en fonction des quantités dont on dispose, on va, on va acheter de l'immobilier, on, on va acheter des forêts, euh, on va acheter de l'or, on va acheter des métaux précieux, et on va acheter aussi des actions d'entreprises, à condition de ne pas prendre des entreprises qui sont vouées à se casser la figure, évidemment. Prédire en ce qui concerne le proche avenir, disons les, les, mois, les, mois qui, les mois qui viennent ou peut-être euh, euh, les 12 mois qui viennent, euh, c'est l'approfondissement du phénomène en cours de défiance vis-à-vis -vis de l'euro et donc le rapprochement du moment où on aura euh, la fuite de, de la monnaie, ce que j'appelle un euro run, pour, pour faire une, une symétrie par rapport au, au terme bank run qui est la fuite devant, le, devant les banques. Euh. Alors, au-delà de, de cette composante, qui est la composante monétaire, qui, elle, est, est assez facile à, à prévoir, ce qui est moins facile à prévoir, c'est les délais. Ce qu'on est sûr, c'est que ce qui se passe va forcément accélérer la, la survenance de, de cet Eurorun. Euh, les, les, autres, les autres éléments du déroulement de la crise, eux, sont, sont plus difficiles à prévoir. Ils ne sont même pas prévisibles en ce qui concerne la façon dont ils vont s'agencer entre eux, c'est-à-dire le scénario auquel nous allons assister. On ne peut pas prévoir le, le scénario, on ne peut pas être sûr du scénario, on ne peut pas choisir le scénario qui aura lieu parmi tous les scénarios possibles. Ce que, ce que l'on connaît, connaît, ce sont les ingrédients qui constituent ces scénarios, et ce que l'on peut également prédire, c'est que quels que soient les scénarios, donc quelle que soit la façon dont ces, ces ingrédients vont interagir pendant la crise, on aura de façon quasi certaine le, le même paysage financier et monétaire à l'arrivée, à la fin de la crise. Le paysage, il sera constitué des traits suivants, les faillites bancaires, peut-être pas tout de suite, en tout cas avec un faux risque dès maintenant et dans les mois qui viennent, a ces faillites bancaires viendra s'ajouter ou se, se substituer la destruction de la monnaie à un degré plus ou moins prononcé. Autrement dit, on peut, on peut avoir les deux, probablement que nous aurons les deux d'ailleurs. Et puis, le résultat de tout ça, ça sera bien sûr la destruction de l'épargne des citoyens. Et j'ajoute un troisième élément dans, dans les facteurs de destruction, ce sera l'inflation qui risque de redémarrer comme conséquence, j'en ai parlé dans, dans mes vidéos ces temps-ci, qui risque de redémarrer euh, comme conséquence des, des financements directs que fait désormais euh, l'État dans l'économie, et y compris pour financer les particuliers dans la tourmente de cette crise. Comment peut s'opérer la destruction de l'épargne eh J'ai cité euh, l'inflation, on connaît l'effet. faits, euh, l'effet de la de l'inflation sur l'épargne. Sur euh, il y aura aussi la destruction de la monnaie, parce que si vous avez une épargne en, en euros et que l'euro euh, perd 20% ou 30% de sa valeur euh, parce qu'on a forcé, on a usé et abusé de la planche à billets, eh votre, votre pouvoir d'achat par, par rapport à la planète aura baissé de 20, de 20 ou 30%. Et, et, et notamment par rapport aux actifs tangibles euh, que, vous, que vous pourrez acquérir en France et dans l'Union européenne. Et l'autre moyen de, de détruire l'épargne, euh, c'est de s'attaquer aux fonds euros, non pas dans le but de détruire l'épargne, mais tout simplement dans le but d'alléger de, la dette de l'État euh, en ne remboursant pas les obligations d'État qu'il y a dans les fonds euros. C'est-à-dire en spoliant les particuliers qui détiennent des 1 500 milliards d'obligations d'État à travers leurs fonds euros. Sachant qu'on a aujourd'hui une dette de l'État qui est de 2 milliards, qui sera peut-être de 3 000 ou 3 500 milliards quand on aura fini de payer la crise du Covid, c'est évident que si d'un trait de plume on peut faire sauter 1 500 milliards de dettes en décrétant qu'on ne va pas rembourser donc, ou de facto en ne remboursant pas les dettes qu'on a dans les fonds euros, eh bien, on s'en porte beaucoup mieux en tant qu'État. Ce n'est bien sûr pas le cas des particuliers qui auront fait confiance à ce système. Quel type de stratégie adopter face à, ce, à cet environnement de menace sur notre épargne À défaut de pouvoir prévoir les, les scénarios, mais comme on peut prévoir les, le paysage final, donc les issues finales, eh bien, il faut une stratégie qui euh, soit efficace dans tous les scénarios, sachant que tous les scénarios arrivent à peu près au même résultat. Donc, et, et, si, et si possible, il faut que cette stratégie n'ait pas d'effets collat collatéraux qui nous soient défavorables. Autrement dit, il faut que l'on puisse mettre en œuvre cette stratégie sans craindre qu'elle se retourne contre nous si jamais les, les risques que l'on envisage ne se produisaient pas ou si les choses ne se passaient pas ou n'aboutissaient pas à ce qu'on pense qu'elle qu doit faire. Et cette stratégie décline l'idée de diversification en trois, en trois sous-diversifications, qui sont la, diver la diversification des actifs, la, diversi la diversification géographique et la diversification, j'arriverai à le dire, des institutions euh, sur lesquelles on va s'appuyer pour mettre cette stratégie en œuvre. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire eh bien, il faut acheter des biens tangibles, parce que les biens tangibles ne seront pas touchés par, ni, par la dévaluation, ni par la dévaluation monétaire, ni par l'inflation. Ces biens tangibles, c'est bien sûr l'or actuellement, j'en ai déjà parlé souvent. C'est aussi l'immobilier. Alors l'immobilier, on voit bien qu'avec la crise du Covid, ça va mal se passer dans les mois qui viennent et peut-être dans les, dans les deux ans qui viennent sur le marché de l'immobilier, mais en particulier ça va mal se passer sur le marché de l'immobilier classique, c'est-à-dire de, de l'immobilier qui est destiné à l'habitation des personnes. Par contre, sur le marché de l'immobilier professionnel, on a affaire à des opérateurs qui sont beaucoup plus solides que, que les simples particuliers, donc qui ont des réserves, qui ont une capacité à s'adapter. Alors je ne dis pas qu'il ne va rien se passer, mais il me paraît clair que ce marché va beaucoup mieux résister aux éventuelles vicissitudes de l'immobilier dans les mois qui viennent que le, que le marché de l'immobilier classique. Alors, oui, on peut se diversifier et, et se, se mettre en sécurité en investissant une partie de ses moyens dans cet immobilier, mais il faudra le faire sous deux formes possibles, qui sont les sociétés civiles de placement immobilier et qui sont, qui sont également les sociétés foncières cotées, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos et sur lesquelles j'ai même fait des PDF. Il va falloir aussi acheter des actions étrangères, c'est-à-dire de sociétés étrangères qui opèrent dans des pays étrangers, ça peut être des sociétés américaines, des sociétés anglaises, euh, pourquoi pas des, des sociétés allemandes, on est dans la zone euro, mais euh, zone euro, ça, ça ne veut pas dire euh, sinistre total, euh, et également acheter des devises étrangères. Et vous voyez, vous voyez bien qu'entre l'or, l'immobilier, euh, les actions étrangères les devises étrangères, on a réalisé à la fois une diversification par type d'actifs, une diversification géographique. Alors maintenant il va rester à réaliser la diversification par institution. Alors les seuls cas de figure où on va s'appuyer sur, sur des institutions c'est pour tout ce qui est investissement financier, c'est à dire actions et devises. Pour cette diversification institutionnelle dédiée aux, aux solutions financières, il existe un outil spécifique qui s'appelle le compte multidevises qui en général est aussi un compte d'investissement sur les marchés financiers. Et bien évidemment, ce compte qu utilise quant à faire pour réaliser la diversification géographique, pour combiner une diversification, diversification géographique avec la, euh, cette solution-là, eh bien il faudra l'ouvrir dans une juridiction étrangère, autrement dit, dans un pays étranger. Et il n'y a, a pas, pas d'autre solution que la combinaison de ces trois diversifications, vous allez le comprendre, vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas d'autre solution que de mixer euh, ces trois diversifications et notamment en faisant intervenir l'étranger. Imaginons que vous vouliez réaliser une diversification en devises, mais en restant dans une banque française, c'est-à-dire que vous allez euh, vous allez euh, acheter des devises par l'intermédiaire de votre banque et dans la mesure où votre banque vous offre ce service, vous allez stocker ces devises euh, dans, un, dans un compte ad hoc au sein de votre banque donc c'est très bien vous êtes sécurisé par rapport à l'avenir de l'euro supposons que vous ayez acheté par exemple du dollar et du franc suisse pour parler de choses extrêmement connues mais qui, qui, qui demeurent tout à fait opérationnelles. si dans les mois qui viennent votre banque vient à se casser la figure donc et à faire faillite et qui a donc mis en application du B et eh bien vos comptes seront siphonnés théoriquement pour leur partie au-dessus de 100 000 euros, mais on peut très bien arriver à beaucoup moins que cela, en fonction de ce sont les besoins, euh, enfin, pour adapter la loi aux besoins réels de renflouement des banques. Et donc, euh, la faillite de votre banque se traduirait par un siphonnage plus ou moins important de ce stock de devises que vous avez mis, croyez-vous, en sécurité sur votre compte. Effectivement, si je mets tout dans une banque française et qu'elle fait faillite, je vais tout perdre. Alors la solution, ça serait de répartir cela dans plusieurs banques françaises. Oui, mais si on a un phénomène systémique, et c'est ça qu'il faut, qu faut craindre dans le contexte actuel, si on a un phénomène systémique qui fout par terre la plupart des banques françaises, eh bien, mes avoirs répartis dans les banques françaises seront également emportés par les faillites. Il faut répartir ces avoirs, non seulement dans des banques différentes, mais dans des banques de, dans de pays différents. Dans des banques de pays différents. Euh, donc l'idéal, c'est même d'avoir de l'argent dans plusieurs banques de plusieurs pays. Donc ça, je, je, je, je serai amené à vous, en, à vous en reparler ultérieurement. Je fais d'ailleurs une formation à ce, à ce sujet dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais on comprend qu'il n'y a pas, effectivement, d'autres solutions qui soient cohérentes que celle qui consiste à mixer ces trois diversifications. Donc nous approchons de la, de la fin de la vidéo. Donc je, je vais euh, vous expliquer comment vous pouvez faire pour avoir des informations opérationnelles, plus d'informations opérationnelles pour mettre ces stratégies en œuvre. En ce qui concerne l'or et les SCPI, eh bien, vous pouvez euh, accéder gratuitement à des PDF que j'ai déjà rédigés sur ces sujets euh, à partir des liens qui sont sous la vidéo. Alors, euh, il faut, euh, beaucoup de gens ne le savent pas, mais sous, sous la vidéo à 4 ou 5 cm, vous avez en majuscule écrit plus PLUS. Il faut cliquer sur ce plus pour obtenir le menu déroulant dans lequel je vous présente un ensemble de liens qui concernent mon activité et les services que je rends et notamment des liens vers les PDF que je mets gratuitement à votre disposition. Donc euh, profitez-en. Euh, il y a des choses intéressantes dans ces PDF, c'est pas uniquement du, du blabla pour histoire de mettre des liens. Euh, il suffit pour ça de cliquer sur plus. Vous l'avez compris, le cœur du dispositif, euh, c'est un compte ou plusieurs comptes multi devises à l'étranger ou un compte multidevise dans un pays étranger et puis éventuellement des comptes euh, pas multidevises dans d'autres pays étrangers. Je prépare en ce moment une formation sur les comptes multidevises, particulièrement à l'étranger qui sera disponible à partir du 6 mai. Alors vous pouvez euh, à la fois accéder à son contenu, c'est-à-dire à son plan détaillé et également vous préinscrire à partir du premier lien qui est sous la vidéo. Euh, donc il est possible que comme c'est le premier lien vous n'ayez pas besoin d'appuyer de cliquer sur le plus hein, que, que directement sur la vidéo euh, vous ayez l'intitulé du lien donc euh, présentation de l'information euh, compte multidevise je ne me rappelle plus quel est le, le nom exact que, que je donne à ce lien euh, et euh, eh bien, vous accédez donc à toutes les informations nécessaires j'allais terminer avec ce que je voulais vous dire aujourd'hui euh, le, le sujet est vaste euh, j'ai réussi à le faire tenir dans un, dans un format inférieur à la, la, la demi-heure donc forcément c'est un petit peu synthétique cela dit, euh, je pense vraiment qu'il euh, y a là euh, de quoi vous éclairer beaucoup euh, sur les, les moyens d'assurer votre sécurité financière dans, dans, les, dans les mois qui viennent cette vidéo est commandée par la dégradation de la situation où vous a intéressé, parce qu'autrement j'aurais pu la faire euh, ultérieurement donc si elle vous a intéressé, euh, comme d'habitude n'hésitez pas à lever le pouce, très important pour la chaîne n'hésitez pas à la partager bien sûr euh, n'hésitez pas à vous abonner puisque la période étant scalée je serai amené à, à, à faire d'autres vidéos sur ce thème là et probablement avec euh, avec une fréquence un peu plus rapide que d'habitude et puis n'hésitez pas à commenter éventuellement à, à vous répondre entre vous euh, qui faites des commentaires euh, ça me fait toujours plaisir de voir que les vidéos que, que je mets à disposition sur youtube euh, permettre de, de stimuler la réflexion des uns et des autres, et donc de faire avancer chacun euh, dans la, la, maîtrise, la maîtrise de ses sujets, et éventuellement, comme c'est le cas actuellement, euh, dans une meilleure sécurisation de son patrimoine. Sur ce, je vous souhaite eh bien, une bonne, bonne lecture, et une bonne application, et je vous dis à très bientôt